Good morning, allay, then, let's go to the Abraham, Mordechai Ben Itzrak Befani et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez vous céder une prochaine vidéo, j'ai contacté dans 5 minutes éternelles. Je me permets de vous prendre une petite minute pour faire un appel à une mitzvah de Tzedakah très grande. Il y a eu, malheureusement, on a eu de nouveau une tragédie dans notre quartier. Une jeune maman de 8 enfants, 42 ans, qui est décédée vraiment soudainement. Ils ont découvert la maladie vendredi cest vendredi, elle est rentrée à l'hôpital à cause de douleurs, Ils a découvert, mardi soir, elle était déjà enterrée et il y a malheureusement huit orphelins, le plus petit de, la plus petite de 7 mois, la plus grande de 13 ans, euh, une famille qui vivait, bon, les craques, mais tant qu'il y a de la joie, et c'était une maman très messoura qui se tenait à fond pour, pour sa famille, pour les éduquer. elle était très proche de ses enfants, imaginez, Maintenant d'un coup elle part, c'est un, un, un dossier psychologique pour chaque enfant, pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir l'épauler, qui va s'occuper de, de, de, de, de faire les devoirs avec les enfants qui va s'occuper de gérer les. Bref, vous imaginez tout ce que ça peut entraîner. Du coup, on a, on a monté un on a monté un Keren, un, je ne sais pas comment c'est en français, un fonds, pour, euh, pour, pour la famille, on s'est fixé dans la chaîne comme objectif de rapporter un million et demi de chez au moins bien évidemment et euh, donc on s'engageait vous pouvez si vous voulez faire un don vous, vous entrez sur le site live riser l i v e r a i s e r c'est une recherche je vous allez tomber dessus c'est le premier keren qui va monté keren Mishpachat yakov et vous pouvez donner ce que vous voulez vous pouvez aussi rentrer vous cherchez dans les matrimim dahan harry ils m'ont appelé harry mais c'est pas grave bon ça mais ça c'est pas la peine je vais atteindre de toute façon mon objectif, là n'est pas la question, si vous voulez en tout cas faire une mise à de, de, de recettes, si vous avez autour de vous des gens qui ont envie de faire une mitzvah de tzedakah, mais alors là, en plein mille, ça, ça va être chaque sou qui va rentrer, à part les quelques frais de plateforme à gérer, chaque sou qui rentre, c'est vraiment une mitzvah terrible, extraordinaire, une aide, une famille, vraiment une famille on connaît parce qu'on a, les, on a les, les enfants qui sont en parallèle, on a trois enfants qui sont en, dans les mêmes classes avec deux filles, et... bref. Voilà, on commence tout de suite. Besht Hashem, ma sekhetivamot perigim, per meg mishna yud Aleph. Arba achin nesuin arba nashim, va metu. Im raza agadol shebaem, le yabem et kulan. Arishut biado, misa yah nasuy, li shte nashim va met. Biata o chalitzata shelachat mein poteret etzarata. Aitachak shera adachat psula. Im ayah cholitz, cholitz la psula, vi im ayah mi yabem, On commence à traduire directement. On parle de arba achin. Il y avait quatre frères. Nesuin, Arbanashim, ils étaient mariés, quatre femmes, quatre femmes chacune différentes, qui n'avaient pas dit un parent entre chacun, il y avait maintenant un cinquième frère, bien sûr, Vametou et les quatre ont fait un accident de voiture, ils sont tous partis, et maintenant on a quatre Yevamot, et maintenant on avait une grande fratrie, il y avait en fait huit frères, 10 frères, imaginez maintenant, il y a maintenant, il y a, on a concrètement quatre Yabam potentiels pour prendre les quatre femmes, Qu'est-ce qu'on qu qu qu préfère faire Est-ce qu'on va là, la mitzvah, c'est le grand frère, donc le, un grand frère va prendre les quatre eh Bien, non, viens, on va se les partager. La Mishnah, nous dit, agadol shebaim si le grand frère veut les marier toutes, il a le droit, parce que la mitzvah, elle est mitzvah, begadol, yabem. comme ce qu'on avait appris dans la mission précédente, le, le la priorité, on la donne au grand frère. Il y a une alaha quand même qui est déduite de notre Mishnah, que la gémane explique qu'on a pris spécifiquement les quatre femmes. Et pas plus, si possible. Parce qu'en réalité, on parle que, vous savez, qu'il y a chaque homme, il a le devoir d'être de, avec sa femme à un certain laps de temps. Chacun selon, son, selon ce qu'il travaille, sa profession, combien il a besoin de garder ses forces. Combien il a... Mais il y a, chacun, il a son devoir. Pour l'état de l'hydrachamim, c'est une fois par semaine. ouais à Shabbat. La Mishnah, du coup, elle est. La c'est la Gemara qui explique. Est-ce que c'est en vigueur ou pas aujourd'hui C'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a une fois par semaine, le Lel le Shabbat. Or, il y a un grand Tsahar pour un homme comme pour une femme de ne pas avoir un rapport au moins une fois par mois. C'est une grande souffrance. Et du coup, la Mishnah, elle, elle vient de me dire écoute, jusqu'à quatre femmes, tu peux les prendre toi. Si tu prends cinq et que tu vas avoir la voix une fois par semaine, ben c'est vrai que chacune, elle va attendre. 35 jours, ça fait plus d'un mois, c'est une trop grande souffrance, alors évite de le faire, laisse un peu pour les autres frères qu'eux eux, s'en occupent, d'accord Il faut combler la femme quand même à ne pas le laisser trop, même si, ok Voilà, ça c'était pour la première partie de la Mishnah, donc si en tout cas le grand frère il veut les prendre les quatre, il a le droit. Mishaya nassu ilishtenashim, un autre cas, celui qui était marié à deux, deux femmes, va mettre, et il est décédé, la Mishnah m'enseigne, une évidence qu'on connaît depuis longtemps, bihata ukhale tzata shalachatmen le fait d'avoir, de prendre en femme ou de faire la khalitsa, à l'une d'entre elles, dispense l'autre sœur parce que la, de l'autre co-épouse. D'accord Quelqu'un qui marié avec deux femmes, tu fais le hiboum avec le en la khalitsa avec une seule. Et dès que tu as fait le hiboum avec la khalitsa avec une, tu dispenses l'autre. Une notion super connue, c'est de Dieu du bassovachar le betachif Il faudra construire une maison de son frère, mais pas toutes les maisons de son frère. C'est-à-dire, si elle avait quatre maisons, si elle avait quatre femmes, donc il prendra qu'une seule, quand c'est un seul frère. Maintenant Mishnah m'enseigne. Imaginez que le frère il avait deux femmes, mais que il y kshera avait en avait une qui était une femme kshera qui peut en théorie partir ce qui, est, euh, qui a son son son, irous, son arbre généalogique très pur, très propre, il n'y a aucun problème, de, aucun interdit. Elle peut se marier avec n'importe qui. Elle, a, elle peut se marier avec des koanim, elle est ni halala, ni elle a eu un rapport avec une goya, avec un goy ni rien du tout, elle peut, ouais, une femme, très bien. Et ni elle est divorcée aussi, parce qu'une divorcée elle peut plus se marier avec un et Donc il y en avait une qui était Kshera et l'autre qui était Psoula. La Michelle me dit, imaya cholet, la psula. Si tu veux faire la khalitza, fais la khalitsa à celle qui est de toute façon euh, invalidée pour se marier avec un cohen et qui peut de toute façon ne pas se marier avec. Donc, celle qui pourra pas se avec un Cohen. Par contre, yabem. Mais si tu veux faire le hiboum, mais yabem la tu feras bien sûr le hiboum avec la Chara. J'explique un petit peu ce que est la Mishnah l'avait venue dire. C'est une règle que Rabbi nous enseigne Loishpor Adam ve'achirim Tsrikhim Laem. Ne jette pas les eaux de ton puits dehors parce que tu en as trop, alors que d'autres en ont besoin. Oh. Ne fais pas du gaspillage. C'est le principe, et c'est en fait le principe qui y a ici de nouveau. Il y a ici devant lui deux femmes. Une femme avec qui, qui est de toute façon une divorcée, ou qui est de toute façon une haloutza, qui de toute façon, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Elle a un problème, pour elle, elle est de toute façon invalidée pour se marier avec un Kohen. Maintenant, tu vas faire la khalitsa. Si tu vas faire la khalitsa, soit chacham de faire la khalitsa à celle qui est de toute façon invalidée au Kohen. Comme ça, tu vas faire que l'autre l'autre coépouse, elle, elle sera une veuve, une veuve elle a le droit de se marier avec un Kohen tant qu'elle n'a pas eu la khalitsa. Le Kohen, pas le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il doit se marier nécessairement avec une femme vierge et sur une, ni une veuve, ni une divorcée, ni rien. Un Kohen classique, il doit se marier avec une veuve, mais pas avec une divorcée. Et pas avec une divorcée, pas avec une femme qui a fait la Khalidza. De ce fait, lorsqu'il a deux femmes qui sont devant lui, celle à qui va faire la Khalidza, cette femme-là, il la grille, elle pourra plus se marier avec un Kohen. La pauvre, elle va être veuve, maintenant elle va être toute seule, peut-être qu'on va lui proposer un super chidour avec aussi un autre veuf, un Kohen. Et il ne pourra plus se marier parce qu'elle a fait la Khalidza. La Mishnah elle vient, elle vient me dire, non, si tu vas faire la khali, ça va faire la à celle de toute façon, à celle qui de toute façon ne pourra pas se marier avec un Kohen, comme ça elle n'a rien à perdre. Comme ça, tu évites les. d'abîmer de, de, le, du gâchis. D'accord Par contre, bien évidemment, si tu vas faire le hiboum, fais le hiboum sur celle qui a le meilleur ichous, il n'y a aucun problème. Ça, tu es, es dans ton droit, d'accord Donc en fait, on a eu deux sujets dans notre Mishnah. Histoire avec quatre Yevamot. Le grand frère, il peut les prendre toutes pour lui, et aucun frère ne pourra prétendre à ce qu'il lui en reste un petit peu pour lui. Ça, c'était un premier sujet. Et à part ça, le fait que le hiboum e ou la khalissa de l'une dispense l'autre, mais si déjà choisi la bonne pour faire la khalissa ou pour faire le hiboum. E pour faire la khalissa, c'est -ce choisi celle qui va, euh, qui va de toute façon ne pas être endommagée, d'accord Un petit rappel de nouveau par rapport à la campagne, le site Live LiveRiser, si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous envoie une... Euh, envoyez-moi un mail si vous voulez recevoir l'adresse exacte comme ça vous n'avez plus qu'à remplir les données si, si vous voulez quoi c'est vraiment une grande occasion de, de, de Zdaka extraordinaire et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatsla pour cela